Bonjour à tous, bienvenue sur GliShop.com. Lucas, responsable snowboard. Aujourd'hui, nouveau vidéo tuto sur les fixations flow et comment bien les régler pour accueillir sa boots. Pour avoir un bon montage de vos chaussures dans les fixations flow, il va falloir une entrée qui reste facile et un maintien qui est ferme. Aujourd'hui, nous parlerons du montage de la boot dans la fixation. Si vous avez besoin d'aide pour le montage de la fixation sur la planche, nous avons notre tuto sur le site internet. Pour commencer le réglage, la première étape va être d'enlever complètement le strap. Comme ceci. Des deux côtés. Et d'ouvrir le spoiler. Comme ceci. Nous allons ensuite venir placer la boots sur l'embase en essayant de la centrer au maximum. Autant sur le côté que sur l'avant. Une fois votre centrage bien effectué, on va pouvoir venir fermer le spoiler à l'arrière, le verrouiller et on va venir placer le strap. Une fois le strap en place et la chaussure bien centrée, nous allons venir centrer le strap sur la boots. Pour ce faire, vous utilisez les petites languettes sur le côté et les boucles. Le strap est maintenant bien centré sur la boots comme on peut le voir. Nous allons donc tester l'entrée et la sortie de la boots. Une fois que le centrage est bien fait, nous allons réfectuer le test du talon à l'arrière en le poussant avec la main, comme ceci. Si on voit qu'il se décolle de l'embase, c'est que nous ne sommes pas assez serrés. Nous allons donc venir un petit peu raffermir le strap. Nous refaisons ensuite le test pour vérifier notre montage. Là, je vois que mon talon ne décolle plus. Mon entrée reste facile comme ceci. Le montage est donc terminé. Si on a besoin d'affiner un petit peu le réglage, nous avons la molette à l'arrière qui permet d'affiner un petit peu tout ça. Le réglage de la boot dans la fixation est maintenant terminé. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me contacter par téléphone ou par email. À A très bientôt, merci beaucoup.